Mesurer sa consommation énergétique pour le logiciel. Pourquoi On peut se demander. Euh, ça tourne sur une machine, euh, a priori, euh, c'est complètement virtuel, ça ne consomme rien. Voilà. En soi, non. La machine, oui. La machine, euh, elle a besoin... Ouais, évidemment. Elle a besoin d'électricité. Elle a besoin d'électricité aussi pour être construite. Et on a besoin Lorsqu'elle est recyclée, enfin, d'électricité, d'énergie, tout ce qui va bien pour les impacts environnementaux. Alors c'est vrai pour le développeur dans son coin, c'est multiplié par des millions dans un data center. Euh, on se dit que oui, bon, l'énergie d'un logiciel, c'est peut-être négligeable. Mais quand on regarde un petit peu, quand on se donne une vue d'ensemble de la consommation de l'IT. En la comparant à ce que consomme un pays, il n'y a que les États-Unis et la Chine qui consomment plus que le secteur de l'informatique. La vue agrégée, c'est un peu artificiel, mais ça donne quand même une petite idée. Euh, si on veut parler d'autres aspects environnementaux, on prend souvent comme exemple les impacts carbone. Alors, prenons à titre d'exemple le trafic routier, les avions et et l'industrie du papier. La participation au carbone mondial, c'est ça. Est-ce que, est que quelqu'un a une idée pour l'IT, à peu près, de la part 15% non, Pas à ce point. <rire> 2%, la même chose que l'aviation civile. Euh, bon, sachant que chacun des secteurs est en train de subir des réglementations parce qu'on leur dit « vous polluez trop », que la part de l'IT va en montant, on va forcément se prendre quelque chose dans les dents dans les années à venir. Autant anticiper un peu. Anticiper, euh, bon, je vais vous passer le détail des, du carbone. Anticiper, voilà, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, on va pas, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus ici. Là, ce qui m'intéresse, c'est le dernier recours. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer notre code Et surtout, comment on se rend compte des effets de nos améliorations euh, Pour s'en rendre compte, il n'y a pas dix mille solutions. Il faut pouvoir quantifier. Pour pouvoir quantifier, il faut mesurer. On a, euh, on a l'INRIA en France qui s'est penché là-dessus, une équipe en particulier à Lille, et qui a développé un petit euh, logiciel qu'ils ont appelé Power API pour se concentrer sur ces, ces problématiques. Alors, à titre d'exemple, c'est la consommation de mon Firefox pour vous faire le petit, le petit prési qu'on vient de voir. Bon, ça semble pas grand chose. Si on fait simplement. Hop, c'est bon, j'ai terminé avec le prési. Je veux le fermer. Voilà. On voit quand même que juste avoir un onglet ouvert avec un petit, une petite présentation flash, ça fait un impact de. De watts. Power API, en fait, là où ça va se placer, c'est que qu'on a plusieurs solutions pour mesurer le, ou évaluer la consommation d'un logiciel. Les approches les plus courantes, c'est soit de dire, bon, on va consommer tant de CPU, donc avec un modèle énergétique, on estime que ça revient à, à peu près tant d'énergie. Ou alors, on va vraiment avoir un capteur spécifique intégré dans le circuit. Là, on se rend compte que c'est tout de suite plus compliqué à mettre en place. Power API se place un peu au milieu. Il se base aussi sur euh, l'usage du CPU, comme euh, pour les familiers de Linux, le process stop euh, va nous dire on utilise tant de CPU. Voilà, ça c'est un des, des critères qui sont entrés. Ils ont développé des modèles énergétiques euh, qui leur permettent d'estimer en fonction des infos qu'ils ont sur le système, combien on consomme. Et en croisant tout ça, ils arrivent à obtenir un, une estimation qui est relativement fidèle, qu'ils avaient comparée justement avec des capteurs physiques pour avoir un aperçu. Bon alors, On va me dire le graphe, c'est très joli, mais euh, ce n'est pas exploitable. Bon. Certes. A titre d'info, voici comment j'ai lancé Power API. Alors vous pouvez voir que, bah, voilà, j'appelle un client, je lui dis quel module je veux utiliser pour monitorer. Alors le module, je vais peut-être grossir encore un peu, voilà, bien lisible. Le module, ils en fournissent quelques-uns par défaut. Celui-ci, c'est le plus simple quand on veut commencer à faire des tests sous Linux. Par contre, il marche que sous Linux. Si vous voulez travailler avec Windows, ça va s'appuyer sur euh, une bibliothèque euh, développée par d'autres, qui s'appelle Cigar, qui est un petit peu plus complexe à mettre en place, donc euh, pour les exemples, je préfère me, me baser là-dessus. Et je dis que je veux euh, avoir un monitoring, et je lui dis que je veux un monitoring toutes les 500 millisecondes, sur euh, l'application Firefox, en mode chart. Si le chart ne me plaît pas, je peux très bien dire que je le veux en mode console. Et en mode console, je vais avoir. Voilà. Il ne consomme pas grand chose puisque j'ai fermé l'onglet qui était vraiment gourmand. C'est pareil, on va me dire que ce n'est pas très exploitable, mais c'est modulaire. Donc, tout comme il y a différents modules pour le monitoring, vous pouvez faire votre propre module pour, euh, pour décider ce que vous faites de l'information. Donc vous pouvez très bien vous créer un agent Zabix ou Influx en utilisant Power API. L'intérêt reste à discuter, puisque vous risquez à la fin de consommer plus que ce que vous monitorez. Toujours est-il que vous avez la possibilité de le faire. Sur l'utilisation, on a... Là, j'ai dit que je voulais monitorer Firefox. On a plusieurs options. On peut aussi dire que je veux monitorer un conteneur Mongo, euh, Docker. pardon. J'en ai pas qui le dit qui tourne maintenant, mais c'est une possibilité, ou sinon on peut lui passer explicitement un PID. Voilà. Donc ça c'est pour l'utilisation basique. Et l'utilisation basique, euh, le fait est que la ligne de commande, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Mais il y a une autre façon d'utiliser Power API. Vous pouvez carrément l'importer dans votre code. Power API est fait pour être très facilement utilisable en ce cas-là. Vous pouvez l'utiliser en Java euh, brut, ça sera juste euh, un peu plus verbeux. Là, pour euh, pouvoir faire la... une petite démonstration, ce que j'ai fait, j'ai fait un... un petit... petit... oui, un petit serveur REST. Il bon. va falloir que je le relance. Un petit serveur rest qui résout la tour, le problème de la tour de, la, de Hanoï. Je pense que ça parle à tout le monde Oui. Bon, problème d'algorithmique courant. Ça permet d'avoir euh, du code qui consomme du CPU, qui est facile à comprendre, plus ou moins. Et ce que j'ai voulu faire, c'est dire que, euh, très bien, je vais avoir un contrôleur qui est en fait un proxy. Ce proxy, quand je vais l'appeler, je veux qu'il redirige vers mon serveur euh, le serveur que je suis en train d'évaluer. Sauf qu'il va créer un moniteur qui est... Pardon. Ici, voilà. Ici, je vais créer un moniteur. Je vais même itérer plusieurs fois, histoire de bien voir comment ça se comporte. Et en plus des infos... Que me retourne le serveur de base, je retourne les infos de monitoring. Donc, euh, bah, comment ça va se danser Je suis fainéant, je vais copier la ligne de commande. C'est original. Tu mets un chemin absolu exprès. Uh -huh. Veuillez pardonner l'effet des mots. Ça fonctionnait il y a une demi-heure. Nandri Double Pomme. D'accord. On va avoir un problème. Ah, forcément, j'ai plus de build Spring pour le faire. ça redémarre alors quand je dis qu'on va retourner des infos de monitoring en plus un petit peu long à démarrer pardonnez-moi Voilà. Quand j'appelle le serveur, je ne retourne pas la liste des mouvements parce que simplement euh, j'explose euh, la taille autorisée par HTTP. Je re retourne juste le nombre de mouvements. Et si jamais je dis que je passe par mon proxy, j'espère qu'il est démarré, pas tout à fait... Ça devrait être bon. Je retrouve bien la réponse que j'ai reçue tout à l'heure et des infos de processing. Comme j'ai mis euh, un monitoring toutes les 500 millisecondes et qu'on a duré moins de 500 millisecondes, forcément, j'ai rien. En répétant plusieurs fois, on peut voir quelque chose. Bon, histoire que ça soit un peu confortable. On fait une petite interface quand même plus sympathique. Donc on a parlé des tours de Hanoï. Une solution récursive sur une tour de 20 disques répétée 40 fois, ça donne ça. Bon, c'est un peu, un peu erratique. Alors, je vais peut-être expliquer un petit peu mon interface. Hop. Voilà. On a donc. Histoire de pouvoir comparer, j'ai mis en rouge la consommation de la pire euh, implémentation, en vert de la meilleure et en orange de la dernière. Forcément, quand il n'y a qu'un seul appel, les trois coïncident. Et Là où ça peut être intéressant en fait, d'utiliser Power API, c'est pour pouvoir comparer différentes implémentations, pour pouvoir voir comment les modifications de code vont impacter la consommation. Par exemple, si je me dis que euh, ben, mon récursif, c'est super joli, c'est super élégant, parce que ça fait le strict minimum et ça s'arrête quand ça a fini. Mais qu'il y a quelqu'un qui se dit, non, je préfère faire une solution en itératif, et qu'on fait la comparaison. Finalement, on peut se rendre compte que l'itératif, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Au-delà du processing time, forcément, on consomme aussi moins. Donc c'est tout bénef. Bon, après, si vous voulez, s'il y en a un qui se sent prêt à relever le challenge, je vous laisse implémenter votre version de, de Hanoïs et on peut comparer. Bon. Après, il y a encore un point, c'est, on l'a dit, j'ai dit que Power API se basait un peu sur les informations du système. Il y a besoin d'informations fabricants pour, pour pouvoir avoir les informations au plus juste. Notamment, si on prend la... Hop, c'est le bon écran. Si on prend le, le PROCFS, euh, la version très simple euh, pour Linux, il y a une configuration. C'est dans conf, c'est voilà. faut Pour PROCFS CPU Simple, il faut qu'on lui fournisse le TDP. Le TDP, c'est une information constructeur. Donc Si vous connaissez le modèle de votre CPU, vous pouvez aller chercher sur le site du constructeur et en cherchant TDP, vous trouverez ici la valeur à mettre dans votre fichier de configuration. Alors TDP, pour ceux qui sont curieux, je vous laisse lire. C'est une, une valeur qui caractérise la dissipation thermique de votre processeur en fonction de sa charge. Si on utilise le ProcFS Simple, oui. Si on utilise euh, la version avec Cigar, euh, il y a besoin de zéro configuration. Il faut juste lui dire où est Cigar, et c'est Cigar qui va chercher toutes les infos dont il a besoin. Je peux, je peux vous lancer une version avec Cigar, par exemple. Hop. Il suffit normalement que je lui dise... C'est ici. Hop. Si je fais ça... Euh, ça, c'est mon moniteur, donc je le redémarre. Et concrètement, ça va pas changer grand-chose au résultat, mais on aura, une, euh, on aura effectivement zéro configuration à faire. Il y a zéro configuration à faire une fois qu'on a réussi à faire tourner cigare. Faire tourner cigare au début, ça prend un peu de temps. J'avoue que je ne l'ai pas encore essayé sous Linux, donc euh, je vais peut-être me prendre une grosse claque dans la gueule en disant que ça marche bien. Mais sous Windows, effectivement, les résultats sont très satisfaisants. Ça donne, euh, et il euh, n'y a vraiment aucune configuration à lui faire, et c'est lui qui va chercher toutes les informations qu'il faut. Après... Bah, c'est pour ça, oui... Effectivement, c'est pour ça que là j'ai fait une application qui fait le calcul et une application qui fait le monitoring. J'ai un proxy, c'est deux JVM distincts. Parce que ce que je vais monitorer c'est un PID, le PID c'est la JVM en entier. Si je mets les deux ensemble, je vais forcément avoir le monitoring qui apparaît dans, dans ce que je suis en train de, de monitorer. Donc là j'ai fait deux JVM distincts pour avoir deux process distincts et avoir uniquement les, les valeurs de ce qui m'intéresse. Par PID. Donc, euh, à ma connaissance, non. Ça va être pas évident de si dans une application sont les parties à partir de la Non, effectivement, ça. ça demande. Euh, C'est vraiment de la mesure qu'on va plus faire au cas par cas. Mais ça peut être vraiment très intéressant pour, euh, pour les applications mobiles. Quand on a des bugs énergétiques et des mobiles qui sont vidés en 3 heures sur une appli, euh, en enquêtant un peu, on peut finir par identifier un truc qui est remonter l'autonomie à 11 heures. Il y a eu des cas comme ça. Donc là, Cigar ne fonctionne pas. Donc je ne l'avais pas testé sous Linux. Et j'en paye le prix. Voilà, donc, si vous avez des questions, je suis tout à fait ouvert. Ouais. Oui, alors, euh, c'est vrai que j'ai passé à chaque fois un seul PID. Si tu as tout sur le même serveur, on peut passer plusieurs PID ou plusieurs noms de process. Ça, ça va être géré. On peut aussi lui dire monitor Monitore-moi toute la machine dans son ensemble » si on ne précise rien. Euh, je ne l'ai pas encore fait en ligne de commande. Normalement, il me semble que si je fais ça... Voilà, ça c'est la consommation sur toute ma machine. Donc, Tu peux lui spécifier plusieurs applications, ou euh, lui dire de monitorer toute la machine. Après, la contrainte, ça va être de tout avoir sur le même serveur, ou de faire une agrégation à la main. Je sais pas si... Si tu veux monitorer un serveur distant, en fait, ce qu'il faudra, c'est que tu es. Euh, non, il, faudra, il faut que, que Power API soit sur le, la machine que tu es en train de monitorer. Après, ce que tu peux faire, c'est avoir un module d'output qui va te renvoyer les données de ce qu'il a monitoré euh, par-dessus le réseau. Si tu veux faire un agent de monitoring que tu peux euh, arrêter ou démarrer, c'est une idée. C'est ça, il faut les, les rapatrier à un seul endroit et faire une agrégation à la main. Oui Est-ce que c'est la même chose que prendre la consommation de CPU multipliée par un coefficient qui euh, dépend de la machine Est-ce qu'on peut, est qu peut se concentrer de mesurer le CPU sur une machine donnée Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça Ça peut être plus compliqué que ça. Effectivement, l'approche très simple de Linux euh, avec euh, ProcFS Simple. C'est assez proche de « je calcule le pourcentage que j'utilise, je sais que j'ai tel coef à appliquer » et ça me donne à peu près ça. Si on prend le, le cran au-dessus, il y a une map qui va dire « à partir de telle puissance, je dissipe tant, à partir de telle puissance, je dissipe tant. et donc là on va avoir quelque chose de plus, beaucoup plus fin. Mais les informations de constructeurs sur ces, ces dissipations-là, la map qu'il faudrait renseigner, est aussi plus difficile à trouver. J'ai essayé de la chercher pour, euh, pour mon cas, et voilà, autant le TDP s'est sorti tout de suite, forcément c'est pas avec ça que j'ai eu souvent, euh, autant la map qui va bien pour, euh, pour faire plus élaboré plus élaborée, pas... j'ai pas réussi à la trouver. Voilà, si je regarde, voilà. On a, a procfs simple, voilà, je vous ai dit, on a une seule valeur à, à configurer, c'est celle-ci. Éventuellement, on peut encore affiner en lui passant cette autre valeur, déjà celle-ci, je n'ai pas réussi à la trouver. Et si on va juste chercher le cran au-dessus, c'est une map qui dit, voilà, en fonction du voltage, je vais avoir telle dissipation. Ou telle, non, c'est en fonction de la fréquence, pardon. En fonction de la fréquence, je vais avoir tel voltage. Donc là, effectivement, on commence à avoir quelque chose de plus fin, puisque le voltage va changer en fonction de la charge qu'on impose au, au processeur. Ouais. C'est pour ça aussi que l'aspect Cigar est très intéressant, c'est parce que c'est une bibliothèque qui est vraiment développée pour ça et qui le fait à peu près tout seul. Il se débrouillent tous pour récupérer tout seul les informations. Mais Cigar n'est pas évident à faire fonctionner sur toutes les machines. C'est pas tout de suite, on claque pas des doigts. Oui. Euh, à ma connaissance ils n'ont pas encore fait de module là-dessus mais en fait ils ont conçu justement Power API pour que ce soit modulaire donc, quand ils l'ont créé les idées qu'ils avaient c'était CPU Network mais on peut tout à fait créer des nouveaux modules et les intégrer au sein de, de leur logiciel est, tout est sur GitHub donc euh, voilà. si vous sentez l'âme d'un contributeur il n'y a pas de souci. je pense que ça leur fera même très plaisir mais ouais. Ils avaient, non, les, les premiers articles qu'ils avaient publiés, c'était euh, CPU Network. Le premier, ils avaient même dit, on n'a pas encore fait le network. Et pour l'instant, je me suis concentré essentiellement sur le CPU, donc euh, je ne crois pas qu'il y ait d'autres modules euh, qui aient été développés à ce jour. Oui ouais. pour, pour les applications mobiles euh, oui. Alors, euh, c'est du Java. Si tu veux l'intégrer, comme j'ai fait dans du code, ça sera du Java. Donc, oui, tu dois pouvoir faire quelque chose. Par contre, euh, la librairie en elle-même peut tourner... Euh, tu vois, j'ai n'ai jamais appelé Java quand j'ai lancé la ligne de commande. Il n'y euh, a pas normalement... Je ne sais pas en, si ça doit être en ce cas-là, 100%. Ouais. Euh, je pense que tu peux le lancer, effectivement, sur un sur un mobile... Mais même si tu, veux, euh, si tu veux évaluer déjà, tu peux le faire dans ton émulateur, dans l'émulateur de ton IDE, ça te donnera déjà une bonne idée normalement de « est-ce que j'ai un problème ou pas ?» Après, ça peut venir en complément du Java Profiler. Il euh, y a déjà des solutions qui existent aussi pour identifier les, les problèmes CPU. Là, c'est vraiment une vision euh, énergie. La vision énergie elle est directement liée à la vision CPU, comme on le disait tout à l'heure. C'est-à-dire L'effort est toujours sur la même optimisation qu'on faisait déjà, mais encore plus avec une approche. Euh, faisait déjà, toujours. Bah, les, les réflexions que j'ai à chaque fois que je parle de la consommation d'énergie, c'est que euh, oui, on surveillait notre CPU en 80 parce que euh, les cycles CPU-IBM coûtaient cher. Et depuis, ça coûte plus cher, donc euh, on se lâche. Mais euh, là, tu nous dis qu'on doit recommen recommencer à coder comme il y a 30 ans. Si les transactionnaires interactifs, on fait attention pour pour garantir des SLA et des temps d'accès optimaux. Après, il est vrai que dans des traitements batch et des choses moins critiques, on se lâche plus. On va gagner une heure de traitement batch sur un traitement de nuit et tout le monde s'en fout. Le coût que ça représenterait, je ne sais pas si tu as fait des... Si tu as des, des ratios, par exemple, d'exemple de combien coûterait, euh, en termes d'impact énergétique, euh, des, des cas réels que tu as peut-être mesurer pas encore eu l'occasion de mesurer. Euh, personnellement, je me suis vraiment consacré sur, à cette démo. Mais euh, j'ai des informations qui venaient de Green Spector, qui était venu présenter l'an dernier, qui nous disait que euh, simplement changer la façon dont on code notre boucle fort, en Java, ça peut être un gain de 5%. En PHP, ça peut être un gain de 30%. Juste parce que j'ai mis, mis ma méthode avant la boucle plutôt que de la mettre dans la condition ou parce que j'utilise un for each plutôt qu'un for. Voilà. Le... La boucle après ça représente un aspect minime de, du code mais euh, chaque petit bout euh, mis l'un après l'autre c'est toujours un gain. Je pense qu'on va effectivement commencer à penser à ça, mais pas forcément que sur le mobile. Comme je le disais, l'IT, ça commence à être un gros pollueur, et comme on a mis une laisse à tout le monde, la laisse, elle va venir chez nous aussi. La L'AFNOR et l'ISO commencent déjà à réfléchir à des, à des labels sur l'implémentation, euh, sur l'énergie qu'on consomme, tous les aspects green. Donc ça, c'est vraiment des pistes qu'il faut suivre. Et effectivement, on s'en rend compte sur tout ce qui est device connecté parce que c'est forcément en autonomie limitée. Mais il faut penser aussi qu'un data center, il n'y a pas que la consommation du code. Derrière, il y a la clim, il y a l'éclairage, il y a tout ce qui est maintenance. Tout ça, c'est on a un facteur 1,5 entre ce qui est vraiment CPU dans le data center et ce qui est tout le data center lui-même. Ça commence, les questions se posent, après c'est, euh, on est en début, on n'est pas encore mature. Je dois couper ici, donc euh, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, vous savez où je suis.